Kelly, est-ce que tu aimes bien prendre l'avion Ah non, je n'aime pas prendre l'avion. Je n'ai d'ailleurs jamais pris l'avion parce que j'ai trop peur de ça. Euh, ça me stresse. D'avoir l'idée de monter dans l'avion, euh, je suis déjà en panique. Mais tu n'es pas curieuse de voir le monde depuis le ciel Ça m'intéresse pas du tout. Alors quels autres moyens de transport tu préfères ah, Moi c'est évident, c'est la voiture. On peut tout faire dans la voiture, écouter la musique, euh, se recoiffer quand on veut, sans que personne nous voit, euh, on peut transporter euh, plus d'une autre personne, on emmène qui on veut, voilà la voiture. Et toi Juliette, tu le prends souvent l'avion Assez souvent oui. Et qu'est-ce que tu fais dans l'avion, quand tu prends l'avion pour t'occuper Oh, je lis ou oh, je dors, si c'est loin. <rire> tu ne oh. regardes pas de film Rarement, oh, mais quelquefois, quelquefois, oui. Mais euh, le sang est en général très mauvais, donc euh, c'est ennuyeux. Si on a un long voyage à faire, et justement je reviens d'un long voyage, euh, il vaut mieux essayer de se reposer. Parce que le voyage en soi est plus fatigant qu'on ne le croit pour le corps. Mmh. Tu écoutes de la musique aussi parfois euh, Non, je dois dire qu'en général je... je prends mon petit Kindle maintenant que je ne transporte plus 5 euh, ou 6 livres avec moi et je, je me perds dans, dans une, une bonne lecture. Mmh. D'accord. Et tu as dit que tu reviens dans le long voyage, c'était où <rire> Oh, je suis allée aux états unis en Californie, et euh, avec le retour en France, j'en souffre un petit peu là du décalage horaire parce que mon corps et ma tête croient qu'en fait euh, on est 9 h avant, c'est-à-dire on est à 13h30 en ce moment, euh, mon corps croit qu'il est 4h30 du matin et c'est un petit peu dur. Tu es fatiguée. Fatiguée. Je ne sais pas combien de jours ça va durer. J'espère pas trop longtemps. Repose-toi bien alors. Merci beaucoup. Merci Julia. Merci, Merci Kelly.